Bonjour, je suis Frédéric Le Jour, je suis le fondateur du cabinet de conseil en vente immobilière Le Jour Consulting. Alors, en quelques mots, mon activité consiste à aider les particuliers, mais aussi les professionnels de la vente immobilière à vendre leurs biens immobiliers rapidement. Pour cela, j'ai développé un programme qui s'appelle Deux mois et c'est vendu. Mais pour promouvoir ce programme et pour le rendre rentable sur Internet, j'ai souhaité utiliser le programme La machine à vendre de Sébastien Knight. Alors, ça m'a apporté énormément de choses en termes de conseils, techniques, stratégies. J'ai pu, grâce à la machine à vendre, avoir un environnement qui me rassure et qui m'a permis d'avancer rapidement dans la mise en place, déjà dans la création du contenu et ensuite dans la mise en place. Également, dans un souci de pouvoir faire les bonnes choses, j'ai participé aux différents coachings qui sont proposés dans la machine à vendre pour faire vérifier mon travail et obtenir des retours, des conseils, des améliorations. Ainsi, j'ai pu mettre en place quelque chose d'efficace tout de suite qui euh, m'a permis de pouvoir euh, bénéficier de nouveaux contacts, de pouvoir faire des webinars qui euh, sont aujourd'hui en ligne et d'avoir donc une structure, une machine à vendre qui va euh, aujourd'hui générer de nouveaux contacts et également de nouvelles ventes. C'est pour cela que je recommande aujourd'hui ce programme pour tous ceux qui auraient encore besoin dans leur activité d'augmenter leur chiffre d'affaires ou bien ceux qui souhaitent plutôt réduire leur activité face-to-face -face, en direct pour qu'ils puissent avoir un peu plus de temps et mettre en place eh bien, une machine à vente qui va leur permettre de pouvoir avoir une partie de leur chiffre d'affaires généré en automatique. Moi, en tout cas, c'était mon souhait. Lorsqu'on fait de la vente immobilière ou qu'on fait du coaching, c'est souvent en direct. Et donc, notre temps n'est pas élastique et de ce fait, on limite notre capacité en chiffre d'affaires. Et avec la machine à vendre, je peux vous assurer, en utilisant le programme de Sébastien, vous allez avoir un véritable environnement qui va vous porter et vous amener à destination. En tout cas, moi, j'en suis ravi. C'est pour ça que je fais cette vidéo de témoignage pour vous permettre de bien comprendre que si vous souhaitez aujourd'hui augmenter votre chiffre d'affaires et si vous souhaitez euh, gagner un peu plus de temps dans votre vie et un peu, enfin, travailler un peu moins, je pense que la machine à vendre euh, sera une des solutions qui vous permettra euh, d'atteindre ce, ce résultat. J'espère que ces quelques mots, en tout cas, vous euh, éclaireront un peu plus et vous donneront euh, la motivation de venir nous rejoindre. En tout cas, moi, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai sur le groupe des Challengers de la machine à vendre sur Facebook en intégrant euh, le, le programme de la machine à vendre. à très vite.